L'événement de la Pentecôte est de retour du 2 au 5 juin. C'est la 18e édition du festival Marie Galante Terre de Blues avec Cisla, Ayo, Fada Freddy, Morgan G, Malika Tyrolien, Ronny Théophile, Bobby Rush et bien d'autres. 4 jours de festivités, de concerts, d'animations et de soirées clubbing dans les trois communes de l'île. Une organisation communauté des communes de Marie Galante et région Guadeloupe en partenariat avec Canal+, Air France, Express des îles et Orange.